Le projet, il est né, euh, je vais dire, grâce à Michel Serrault, ce qui est bizarre, mais est, ça relie aussi à mon amour pour les grands acteurs. J'ai écrit un documentaire, j'ai fait un documentaire, j'ai réalisé un documentaire sur Chabrol, qui était un de mes pères. Et ensuite, euh, comme j'ai beaucoup aimé l'exercice, j'ai écrit un documentaire sur Michel Serrault, que je voulais euh, faire ce, autour de l'idée du grand acteur du génie que Michel Serrault. Et j'étais assez sûre de mon coup, un peu prétentieuse. Et du coup, euh, voilà, je me voyais bien réaliser ce, ce deuxième documentaire et personne n'en a voulu. Du coup, euh, j'ai fait mes, une petite cérémonie d'adieu à l'audiovisuel, comme ça, et je me suis dit que euh, j'allais retourner à, à ce que j'aimais le plus avec la musique, c'est-à-dire la littérature. Euh, mais... Euh, les essais que j'avais faits de littérature n'étaient pas terribles, parce que je cherchais un style, je, me, je, je prenais un peu la pose de l'écrivain. Comme j'ai toujours voulu quelqu être quelqu'un d'autre, je, je me mettais un peu dans, dans une, une, une posture d'écrivain, alors c'était jamais très bon. Et là, je n'ai pas du tout fait ça, je n'ai pas du tout réfléchi, je ne me suis pas dit je vais écrire un livre, je me suis juste dit je vais écrire, j'ai envie d'écrire. Ça me manque, j'ai envie, j'ai envie, j'étais gloutonne. Et du coup, j'ai commencé à écrire, comme des chapitres. Donc pas du tout en me disant je fais un livre euh, et tout ça. Et puis ensuite ces chapitres sont sortis euh, vraiment, c'est quasiment de l'écriture automatique, c'est-à-dire que euh, <rire> il y avait un film assez marrant qui disait qu'en en fait un scénariste c'est quelqu'un qui s'asseyait devant son ordinateur, qui l'ouvrait et qui commençait à écrire euh, et peut-être pour les écrivains ça vaut le coup mais j'avais cette envie-là et presque un besoin, alors c'est pas non plus un besoin écorché d'écrire mais mais quand même voilà. Et donc chaque Jour, j'écrivais un chapitre différent. Par exemple, j'ai écrit un chapitre en, en prenant mon café. Quelqu'un parlait Diti, le film. Je fais le geste en même temps. Et euh, je me suis dit, moi j'ai jamais vu Iti. E. Et en montant avec mon café, j'ai ouvert. J'ai commencé, j'ai jamais vu Iti. E. Puis de fil en aiguille, ben non, parce que pour nous le cinéma, c'était une affaire plutôt de de cerveau, pas de cœur, pas d'émotion. Et puis alors le cinéma, c'était comme ça. Et puis alors avec Chabrol, c'était comme ça la vie. Et puis hein, et puis j'ai déroulé. Et en fait, j'ai déroulé avec presque des thèmes. Et donc, au bout d'un moment, j'avais une énorme <rire> somme de de chapitres, de récits, de, de, de, de, de, de... Ouais, autour de moi, autour de mon histoire, mais pas du tout comme un truc linéaire. Pas, je m'appelle, il y, y a et je déroule. Et aussi, euh, certains récits écrits à la troisième personne, parce que... Je commençais quand même à entrevoir que ça ressemblait un tout petit peu à un récit autobiographique, mais je trouvais très prétentieux et un peu incongru de d'avoir la prétention de moi écrire une autobiographie. Je veux dire, euh, moi, je, ma vie n'est pas... Enfin, elle est singulière, mais j'ai pas fait des trucs, des exploits, des machins. Et alors j'ai mis tout ça quand même... Euh, j'ai trouvé un fil, bon, qui est un peu bateau, qui est chronologique évidemment, mais comme c'est très morcelé, et comme un puzzle comme ça de... Et de forme alors j'ai comme j'étais très libre, j'ai essayé des formes différentes de la prose, un peu de poème, des fois une phrase. J'avais même mis des illustrations au début, c'est dire que voilà. Et puis, mon parrain Philippe Jainada m'a dit La littérature n'a pas besoin d'images comme le cinéma n'a pas besoin d'odeur. Bon, donc il m'a dit Dégage-moi ces, ces trucs. Euh, donc voilà, donc j'ai réuni tout ça, et puis euh, je l'ai fait lire à mes amis qui ont trouvé ça merveilleux parce qu'ils sont gentils, et ensuite je l'ai fait lire à Philippe Jainada que je connais depuis très longtemps, pour mille raisons. Euh... Et en fait, euh, c'est lui qui m'a dit que j'avais écrit un livre. Et comme j'ai sans doute euh, toujours besoin un peu de la validation d'un grand chêne, d'un grand homme, ou d'une grande personnalité, euh, à partir du moment où, où lui m'a dit que j'avais écrit un livre, j'ai commencé à, à le croire. Et, et, et en fait, j'ai réduit la sauce. J'ai pas tant beau, pas tant que ça, vous me demandiez la cuisine, pas tant que ça, travailler à l'intérieur des textes, sinon enlever et, et un peu réduit. Et puis ensuite, j'ai envoyé. Et contrairement à ce que je pensais et à ce qui m'était arrivé au cinéma d'attendre des mois et des mois, euh, ça a été assez rapide. J'ai eu vachement de chance de rencontrer Véronique Cardi chez la thèse, et ensuite Jeanne Rousseff avec qui j'ai retravaillé. Mais euh, elles m'ont laissé euh, une immense liberté de ton. Et ça a l'air simple, dit comme ça, mais en fait quand on se colle vraiment au travail, c'est... Moi, je parle, j'écris je, comme je parle un peu. Je, J'ai une... Un langage un, pas forcément châtié, pas forcément tout ça. Bon, donc euh, voilà. Mais elles m'ont, elles, elles, ont, elles m'ont laissé cette liberté de ton. Je sais pas très bien ce que c'est la pudeur, en fait. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la sincérité, en fait. Mais je l'ai découvert la sincérité. Je savais pas du tout ce que c'était. Quand on est enfant d'acteur et qu'on vit dans, un... oh, alors, quand on est enfant d'acteur, c'est un peu c'est un peu couillon de dire ça. Moi, <rire> tous les enfants d'acteurs sont sans doute différents. En tout cas, moi, c'était une notion très compliquée, la sincérité. Parce que, euh, en tout cas, mon père, jouait, euh, pour être acteur, il faut quand même aller jouer et aller chercher plein d'émotions, plein de choses. Mais ensuite, pour trouver qui est en face de vous, c'est vachement compliqué. Par exemple, quand il était dingue parce que mon père a, a souffert de cette maladie qu'on appelle la bipolarité, on disait maniaco-dépressif à l'époque, donc il est vraiment tombé sur scène, et, et, et tombé, quoi, il s'est effondré, il a démissionné. Et donc, moi, je ne savais jamais quand il était dingue, parce que donc maniaque, il était très très haut en maniaquerie et très très bas en dépression, mais les moments marrants, c'était la maniaquerie, parce que dépressif, c'est pas drôle, donc maniaque, euh, par exemple, il tombait, bien, je regarde, regardais, je n'étais pas très bien tombé il se relevait, il me regardait et il retombait donc ça fait quand même un peu des trucs pourquoi je parle de sincérité c'est que c'est dur de savoir euh, ce qui est là alors au fond la pudeur pour moi d'être impudique c'est d'être sincère et euh, je crois qu'en fait c'est pas mal d'être impudique et que il y a une jolie phrase qu'on m'a dit c'est soit impudiquement toi même et voilà alors j'ai essayé d'aller de faire comme un goulot d'étranglement comme ça de faire pour arriver à euh, assez nu mais pas euh, à poil je veux dire nu mais mais mais pas euh, pas fragile plutôt une euh, plutôt euh, sans comment je pourrais dire ça sans sans costume sans appareil. mao c'est ma mère s'appelle aurore mais qu'on appelle mao euh, mao a lu dès le début alors, ma mère n'a absolument aucun ordinateur, tout ça, donc ça passait, ça a été assez compliqué de lui, de lui, de lui, faire, euh, lui faire lire, mais bon, euh, j'ai réussi. Elle recevait euh, finalement chapitre par chapitre. Euh... Alors, elle a d'abord cru que ça fait des années que je la tanne pour qu'elle raconte sa vie, euh, donc je vois des cahiers, des carnets, des machins de ça. Elle veut pas, elle voulait pas, et puis quand même là, elle m'a dit, donc tu m'as piqué mon cahier. Je lui quel cahier. Elle me dit :« bah ben j'ai écrit des trucs. » Je lui dis :« Ben, non, je t'ai pas piqué ton cahier. Je me souviens de ce que tu m'as raconté, de toutes ces histoires, et tout ça. » Ensuite, elle a un peu... elle, elle. Ma mère, elle est très hum, intransigeante sur l'honnêteté, c'est-à-dire que elle a très peur qu'on puisse penser qu'elle n'est pas loyale ou honnête, et donc avait. Juste une ou deux choses qu'elle m'a demandé de. qu'elle m'a pas demandé de changer, parce que ma mère demande rien, mais que je lui ai proposé de changer, parce que je voyais que ça coinçait. C'est comme elle était très, très jolie, très charmante, mais qu'elle s'est vraiment faite toute seule, toute seule, toute seule. J'aime pas le, la méritocratie, hein, mais elle, elle a quand même. Euh, elle, est venue, elle est arrivée vraiment au sens seul, au sens sans personne, sans famille, sans personne, avec sa petite valoche. Euh, on pourrait penser qu'elle a eu ce qu'elle a eu par ses charmes, parce qu'aussi c'était les années 50, et ça. Et alors ça, ça la rend dingue qu'on puisse ne serait-ce que l'imaginer. Donc ça, j'ai un peu changé la façon de raconter pour ne pas qu'on puisse penser ça. Voilà. Mais Mao a lu, Mao même relit, et relit encore, par moments, il me dit toujours que c'est un peu gonflé, que j'appelle un chat un chat. Ça a répondu à la nécessité de ne plus s'empêcher, de ne plus s'empêcher de respirer, de penser de danser, de cette nudité dont je parlais, de cette sincérité, ça a répondu à aux besoins sans doute de... Tous ces gens dont je parle sont des personnages assez forts, mon père acteur... Claude Chabrol, cinéaste, ma mère, les gens que j'ai rencontrés quand j'étais enfant qui m'ont... J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de gens dans plein d'endroits différents. Ensuite, j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai rencontré des, des, des espèces de monstres comme Gérard Depardieu, comme Marielle. Ensuite, j'ai rencontré le père de mon fils, j'ai été maman. Ensuite, j'ai rencontré un autre. Enfin, et tout ça, c'est pour, pour, pour enlever la peur. Pour enlever la peur et pour euh, euh, aussi que tous ces gens restent en vie. Parce que beaucoup sont morts et comme et, et, et, et, et que moi sans doute j'existe et que et que je trouve ma ma juste place je crois et aussi la nécessité c'est pas que je parle de moi euh, on s'en fout mais mais que ça résonne chez les autres parce que moi ce qui m'a quand même beaucoup aidé dans des moments euh, complexes c'était la littérature et de rencontrer des des, une autre famille, quand j'ai perdu mes familles successives, euh, la famille des autres est devenue la mienne. Et alors, je crois que peut-être ce qui résonne dans Torremolinos pour les autres, c'est pas que je raconte ma vie. C'est que ce que je raconte, comment je le raconte, ça, ça, ça touche un endroit euh, peut-être d'impudeur ou de sincérité ou en tout cas de, de réalité. Voilà. Et c'est ça la nécessité. C'est à la fois égoïste et, euh, et, et généreux.